j'espère que vous allez bien en ce vendredi qui est pluvieux chez nous il fait froid même il fait même froid oui oui et, et puis donc euh, bah, je suis sortie, j'ai dû prendre le parapluie euh, voilà donc on a l'impression que c'est l'automne bon je ne vais pas vous parler de la pluie du bouton aujourd'hui c'est juste pour vous dire en fait un peu le voilà le, le, comment, comment le temps il est chez nous mais c'est pas ça l'important l'important c'est ce qui se passe du côté de taïwan donc euh, ben ça ça bouge et puis euh, ça fulmine hein. Les chinois ils sont pas contents du tout du tout de la visite de Nancy euh, auprès de justement de Taïwan. on sait pas trop ce qu'elle est allée faire là-bas d'ailleurs, mais pour eux c'est une provocation. Donc si vous voulez en savoir plus bah regardez un petit peu les informations, hein. ça doit traîner un peu partout sur internet. Et donc, cette visite donc de Nancy, qui est une personne très importante hein, aux états unis donc, qui est allée voir Taïwan, eh bien, a été très, très, très, très mal perçue par euh, les Chinois, qui considèrent que c'est de l'ingérence dans leurs affaires. Et évidemment, ils réagissent mal. Ils sont en train d'envoyer des petits missiles du côté de Taïwan. Et est-ce que ça pourrait dégénérer, cette histoire C'est ce qu'on va regarder, puisque j'ai beaucoup d'aspects d'explosion sur le mois d'août. Hein, je vous en avais parlé. Je vous avais dit que le mois d'août, je le sentais pas du tout. Euh, puis il y a des gens qui sont très très gentils qui m'ont dit qu'effectivement il y a eu des explosions euh, en France. Alors Bergerac. Merci à la personne et aux personnes qui me l'ont mentionné. Et il y a eu aussi une explosion euh, en Allemagne. Je crois que c'est Berlin. Donc vous voyez qu'il y, y a vraiment des histoires d'explosions. Ce n'est pas des bêtises. Il y a beaucoup d'accidents aussi. Enfin, on entend beaucoup les sirènes actuellement. Hein, parce que les aspects d'explosion ou les aspects de. de des, aussi, pardon, des aspects aussi d'accidents. Hein, c'est aussi les, les mêmes choses. Donc, c'est une mauvaise période, donc faites attention. Voilà. Alors, on va regarder un peu ce que Nancy avait en tête en allant là-bas. Parce que je sais bien qu'elle a 80 balais, mais enfin bon. Ce <rire> n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Hein. Et euh, voilà. Donc, qu qu'est-ce qu que ça cache tout ça Et puis, comment, comment ça va se terminer, cette histoire Parce que je vous dis... hein. C'est pas très bon. Alors, passe-muraille et des annonces. Ah ouais, qu'est-ce que vous à faire là, ça <rire> Je sais pas. J'ai le passe qui ressort. Passe-muraille, c'est aussi quand on veut se faire discret. Ouais, ah, c'est amusant, ça. C'est marrant parce que apparemment c'est plutôt le, le fait que, bon, elle faisait une visite en euh, passe-muraille, donc euh, plutôt comme ça, passe-partout, passe-muraille, mais que finalement... Eh bien, effectivement, sa visite a été très mal perçue et a donné lieu à des annonces, vous voyez, avec la foudre. Alors, a priori, je vois pas d'intention de provocation, mais on, on va quand même regarder. Quelles étaient les intentions de Nancy en allant là-bas hein, Parce passe Muraille, c'est plutôt, en fait, euh, voilà, on y va comme ça, euh, discrètement, mais enfin bon, c'est un peu curieux. Donc, quelles étaient les intentions de Nancy en allant là-bas Ouais, donc c'était un peu secret. Bon, là, il y a une question de parasites. Pour atteindre quelque chose, un but. Alors là, on a le soleil. Donc, on, on va revérifier tout ça, parce que là, pour l'instant, je vois pas trop. Qu'est-ce qu'elle avait en tête Mais il y a un but, un but à atteindre. Et là, c'est plutôt le succès. Hein. On, on, ra, on ramène des poissons dans les filets. Ok. Et là, c'est euh, effectivement euh, une visite un peu un peu, un peu, peu cachée ou un peu secrète. C'est pas trop. Il y a des trucs qui sont cachés, là. Le, le coup du frigo, là, par contre, je sais pas. Alors, ça, ça peut être elle, justement. Bon, elle est pas aussi jeune, je sais bien. Mais on se met devant le miroir et euh, c'est une autre image. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a une image qui n'est pas celle de la réalité. Alors, est-ce qu'on se trompe soi-même ou est-ce qu'on trompe les autres Un truc là. Mais le renard, il y a une tromperie. Il y a une tromperie. Donc, c'est, moi, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est qu'en en fait, il y a une tromperie. Ça, c'est elle. Et il y a quelque chose qu'elle veut faire croire. Voilà. Mais alors, pourquoi j'ai le frigo Je ne sais pas. On va regarder. Donc là, euh, les singes. Je ne sais pas ce que ça vient faire là non plus. Ah, il y a des cartes. Parfois, elles ne sont pas faciles. Hein. Il y a des singes qui lisent, il y en a un qui lit le journal et l'autre qui, euh, qui fait des bulles, d'accord. Alors là, son but, alors là c'est intéressant parce que là j'ai le but qui conduit à justement un truc qui, euh, pff, qui explose, justement, parler d'explosion. Donc il y a, y a de la provocation finalement. Hein. Finalement le Dixit, le, lui, me dit qu'il y a le but à atteindre qui, qui est de tout faire exploser. Hein. Là, les deux cartes, elles sont parlantes par contre, ouais. Hein, on gravit la montagne. Bon, là, c'est les ghettos, mais enfin, euh, peu importe. Hein, c'est, euh, en fait, le but à atteindre, avec les histoires de récompense. Hein, on, le petit bonhomme, il est tout en haut de la montagne. Donc, on a bien un but à atteindre, qui est de tout, euh, de tout faire exploser, de faire le chaos. OK. Ah ben oui, regardez. Et ça, c'est un feu qu'on en allume. Et en plus, ils sont en train de faire... Enfin, quand je dis ils, c'est les Chinois. Hein, ils sont en train de faire, justement, des, des manœuvres militaires et d'envoyer des missiles dans les eaux de Taïwan. Et qu'est-ce qu'on a ici on a le feu, et c'est bien dans les eaux. Donc, il y a les cartes ici me disent qu'il y a bien des histoires de but à atteindre par rapport à un chaos que l'on veut provoquer. Ramener des choses dans les filets, donc oui, c'est bien le pareil. Hein. C'est quelque chose que, que l'on fait avec succès. On a pâte, en fait. Et cette carte-là, elle est formidable, hein. franchement... Euh... Je n'ai pas toutes les cartes du Dixit en tête puisque j'en ai plus de 300 comme vous le savez si vous me suivez. Mais là on allume le feu qu'on retrouve ici sur l'eau. Donc oui, c'est bien ce qui est en train de se passer. Alors par contre là, là je ne sais pas, <rire> il y a deux personnes, il y a deux singes. C'est curieux parce que c'est comme si en fait il y avait eu un accord secret entre deux personnes. Je dis secret parce que c'est la nuit et on voit que c'est caché. Et ce sont deux chefs indiens... Donc, j'ai envie de dire que c'est quelque part voulu entre deux personnes importantes. On retrouve encore deux personnes ici, des singes. Euh, sauf que je ne sais pas de qui il s'agit, mais on a deux fois deux personnes. Et il y a des. Euh, comment dire Ce sont des personnages. Il y en a un. Alors, il y a des choses un peu symboliques où là, la pyramide renversée. Ici, il y a une clé. Et là, on lit un journal. Donc, c'est comme s'il y a des gens, en fait, qui ne s'inquiétaient pas qui avait déjà planifié il y a des choses de planification là par contre là ben ne sais pas trop on va regarder ce que c'est ça c'est les questions de d'éventuellement de pénurie ou de parasites alors est ce qu'elle a joué les parasites justement j'ai pris ce talent hein. bon on va prendre ce talent mais ça c'est elle hein. c'est elle qui parade voilà les beaux vêtements euh. et c'est une tromperie puisque c'est le renard hein. je vous ai pas tout expliquer, parfois j'ai trop vite. Mais là, il y a vraiment une tromperie. Oui. Donc, en fait, elle a dit quelque chose, elle a fait croire quelque chose, mais il y a, il y a autre chose qui est montrée par cette carte-là. Donc, est-ce qu'elle veut jouer les parasites Un truc là. On va, on va remettre une carte sur l'histoire de Frigo. Là, il y a un accord qui est secret, à mon avis, entre deux personnes importantes. Ben, et là, par contre, c'est mal barré, hein les Chinois, attention, hein, il faut penser à des guêpes. Vous savez, les guêpes, faut pas les énerver. Hein. <rire> je sais pas si vous avez déjà été près d'un nid de guêpes. Nous, on en avait quatre dans le toit. Heureusement, on les a fait déloger, mais je peux vous dire que on faisait attention parce que quand il y avait de la chaleur, elles étaient énervées. Et ben là, c'est pareil. Les Chinois, ça fait penser à des guêpes. Voilà. Donc, il faut être très, très prudent avec ces gens-là parce que tout de suite, sinon... Il s'énerve pour un oui et un non et ça peut faire très mal Alors là on a des mesures qui sont du n'importe quoi Donc on a des mesures euh, On a des mesures ouais En dépit du bon sens Ouais Là on a encore les choses secrètes hein, Le trou de la serrure Bon donc déjà je dirais que cette histoire de, de visite inopinée Qui était faite pour provoquer comme on l'a vu il euh, y a un accord secret à ce niveau-là, entre deux personnes. Je ne sais pas qui, par contre, je ne peux pas vous dire. Ici, on a encore l'histoire de flammes, justement. Ok. Et là, encore des choses secrètes. Hein. Bien, bien, bien. Et c'est encore l'eau, la carte de l'eau. Ok, donc on a de l'eau et le feu. On allume le feu. Et tout le monde regarde. Ça, c'est les reptiliens qui regardent, en tout cas, c'est euh, des monstres un peu qui regardent. Il y a quelque chose là. Mmh, mmh, mmh. Bon, là, par contre, je ne sais pas. Les histoires de frigo, euh, si vous avez des idées, allez-y. Mais euh, c'est les parasites. Hein. C'est les parasites, en fait, qui ont tout mangé dans le frigo et qui ressortent. Donc, il y a la notion de nuire. Ah oui, c'est ça, en fait. C'est les, les, les parasites, c'est les nuisibles. Bon. Donc, c'est en fait, je dirais que c'est une, une visite nuisible. On peut le voir comme ça. Donc, très nuisible. Puis, en plus, il y a un serpent, là. Ouais. Donc, c'est du n'importe quoi. Ça va donner lieu à du chaos, à du n'importe quoi. On est d'accord. Là, quelque part, même si c'est nuisible, et s'il y a une tromperie, et c'est du n'importe quoi, ça a été programmé par je ne sais pas qui. Alors, comment ça va... Euh Comment ça va continuer tout ça parce qu'il ya des choses secrètes ici euh, est-ce que est-ce que ça va dégénérer parce que attention hein, est-ce que ça va dégénérer alors là et ouais, donc vous voyez hein, ça c'est alors là et là il ya deux choses un peu contradictoires là c'est un peu un espèce de d'illusion un oiseau lire mais là on a vraiment l'envie de, euh, de, de de frapper on a trois personnages ici. On a un qui a une hache, l'autre qui a une espèce de matraque, et l'autre avec le sac du voleur. Donc attention, c'est une embuscade. Une embuscade pour voler ou pour faire mal. Donc c'est les attaques actuelles de, de la Chine, hein, dans les eaux, effectivement. Ils peuvent même couler quelque chose, parce que là, vous voyez, en fait, c'est un lit, mais c'est quelque chose qui est coulé, qui est au fond de la mer. Donc, ils peuvent vraiment détruire des choses. Alors là, est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va intervenir L'oiseau-lire, c'est un bel oiseau, normalement, pour calmer un peu le jeu. Parce que là, pour l'instant, c'est mal parti, hein Donc là, oui, il y a, a quelqu'un qui va essayer d'annoncer des choses. Enfin, qui va annoncer des choses en tout cas. OK. Ouais, vous voyez, vous avez encore le lion. Donc ça, c'est la puissance, mais avec toujours les renards. Donc la tromperie. Ah, il va y avoir des discussions. Ok. Il va y avoir des discussions. Alors, à mon avis, pour calmer les choses. Mais alors, qui c'est qui va intervenir là Ah, toujours des cartes bizarres. Il euh, y a quelqu'un qui se met en route. Ok. Pour l'instant, je ne sais pas. Il y a, a quelqu'un qui va aller là-bas. Mais je pense pour calmer le jeu. En tout cas, il vaudrait mieux. Hein, parce qu'on n'a pas besoin de ça en plus. Ouais, pour faire revenir la paix. Bon, il va y avoir des discussions un peu diplomatiques. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui va se mettre en route. Là, on a un petit bonhomme, et puis il y a de la vapeur avec un outil. Donc, quelqu'un qui va se mettre au travail pour essayer d'arranger les choses. OK. Mais attention, là, il y a la puissance. En fait, ils vont affirmer leur puissance, les Chinois. Hein. Ça, c'est vraiment le lion souverain. Mais attention, parce que euh, il, y des, il y a des tromperies. Hein. Bon. Donc, la Nancy, vous avez compris, hein, c'est euh, du n'importe quoi. Mais quelque part, ça a été fait pour provoquer... Alors, est-ce qu'elle veut provoquer une guerre On va poser la question. Ouais, regardez, voilà, c'est ça que je sors. Bon, oui. Donc, il y, y avait effectivement le, le, le désir de provoquer une guerre puisque au moment où j'ai posé la question, j'ai eu ça. Ça se passe de commentaire puisque vous avez une formation ici armée euh, avec des choses qui tombent dessus. Donc, oui, elle a effectivement désir, le désir de provoquer une guerre. D'accord. Bon, on a la confirmation ici. J'en ai pas tant que ça de cartes avec l'armée. Alors, est-ce que les Chinois vont euh, continuer leur action Alors, c'est quoi ça Il y a un truc qui est cassé, hein Ouais, donc ça va faire des dégâts. Hein bon, ils vont, ils vont à mon avis, ils vont, ils vont détruire des trucs. <rire> Je peux pas vous dire mieux. Hein Je sais pas exactement, mais il y a des choses qui vont être cassées. Voilà. Euh, puis alors, il y a une petite salamandre à côté. C'est amusant ça. Toujours les, les petits reptiles à côté. Ouais. alors là, on avait vu qu'il y avait la volonté de réprimander hein, ou de faire du mal. Et là, on avait vu un feu que l'on allumait dans les eaux de, bah, de Taïwan, hein, puisque c'est ça dont il s'agit. Donc, pour l'instant, il n'y pas de guerre vraiment déclarée. On a vu qu'il y a quelqu'un qui va essayer aussi d'intervenir. Mais on a des choses qui cassent. Donc, il y a des choses qui risquent d'être détruites, d'être bombardées, on va dire. On va, on va regarder euh, plus en détail. Ouais, il y a, y a vraiment un danger, hein, puisque vous voyez la baleine ici. Donc la baleine, c'est encore le, les eaux. C'est un danger qui arrive là. Attention, attention. Alors, il y a une espèce de cadeau que l'on veut soulever qui est trop gros. Ouais. Des choses importantes au niveau du monde. Et encore les questions de lumière. Bon, moi, pour moi, le, le cadeau, c'est justement, c'est Taïwan. Hein. Ça, je crois que c'est la volonté de la Chine de l'intégrer, justement, euh, euh, à 100% euh, euh, d'intégrer la, la Taïwan à la Chine. Hein. Vous savez que c'est quand même un statut plus ou moins indépendant. Hein. Bon. Mais ça, il vaudrait bien le, le récupérer, à mon avis. Et je crois qu'ils vont certainement. Le spécifier, parce que là, j'ai de la lumière. Donc, ils vont faire valoir leurs droits sur Taïwan. Ils vont réaffirmer leur, leur position très nette en disant c'est à nous, hein. Pas touche. Mais est-ce que ça va dégénérer Donc, là, il y a des trucs secrets encore. <rire> Elle est marrante, cette carte-là. Un cornet de glace qui se cache. Ouais, parce que tout le monde veut l'avoir, ouais. Donc là, Taïwan va avoir une position, on va dire, euh, c est, c est, le cornet de glace, c'est Taïwan, hein. Tout le monde voudrait hop, prendre le cornet de glace qui se sent menacé. Ouais, donc uh, Taïwan va être dans, leur, dans, dans ses petits souliers. Pour l'instant, je vois pas de guerre-guerre. Mais il y a un risque. Il y a un risque. Hein. Ça va être vraiment panique à bord. Alors, on va reposer la question. Est-ce que finalement il va y avoir une déclaration de guerre ou pas? Mais il y a des trucs qui vont être cassés, hein. Ok alors, il y a une position difficile, oh, il y a une cible qui va être atteinte, hein. aïe aïe aïe, ça, ça peut être l'oligarchie, ou ça peut être justement la pélo, hein, la Nancy, ici, qui se dit, oups, oups, quelque part, oui, et là, j'en ai un qui va se trouver de plus en plus isolé, alors, est-ce que ça pourrait être justement le fameux Joe, je crois qu'il s'est désengagé de, de son action à elle, hein. enfin bon. Il pourrait quand même être critiqué, hein. moi je me demande si, si on, y, on y voit plutôt le Joe là, le fait que finalement la Nancy elle ait elle fait ce qu'elle a, qu a voulu, je pense que c'est vraiment elle, hein. Eh bien ça va lui retomber dessus à lui. Hein. Il va être très, très critiqué, même si apparemment, il est en train de dire qu'il n'a pas du tout donné l'autorisation à Nancy d'agir que comme elle l'a fait. Mais bon, il est censé euh, gouverner ses troupes. Hein, euh, bon, Donc, il va être lâché de plus en plus, lui. Et là, il y a une action qui, qui a du succès. Attention, attention. Ouais, alors ça, c'est vraiment le temps. Hein. Ça, le temps lui est compté, à lui. C'est un espèce de, de sablier avec du sable qui s'écoule et le bateau, pour moi, il va, il va, il va vraiment partir. ça, je vous l'avais déjà dit. Hein. Ça va encore plus affaiblir sa position. Alors là, il y a bien des histoires de projets. Et là, ça c'est toujours la Nancy. Oh ben, elle, bon ben, elle n'est pas trop inquiétée, curieusement. Mais il y a des histoires d'argent. Moi, Je me demande si on euh, ne l'a pas payé pour agir ainsi. Elle, elle a atteint ce qu'elle voulait. Hein. Alors, le projet, c'est quoi, là Le projet alors, avec le linge, d'accord. Alors, attendez, parce que là, j'ai encore un truc de missile, Laver le, ça c'est laver le linge. Ah, je vais essayer de voir ce que c'est, hein, d'accord Laver le linge. Ouais, donc c'est un scandale. Ouais, donc c'est un scandale qui va vraiment éclater, effectivement. Oh là là, d'accord. Ouais. Aïe, aïe, aïe, aïe, Bon, ok. c'est pourquoi je dis aïe, aïe, aïe, aïe. aïe et parfois j'ai les pensées qui vont plus vite que. Hein. Mais ça veut dire que. Euh, euh, effectivement, est, bah vous savez que les, les, tout, est, tout ce qui est puce électronique, machin, truc, c'est euh, fabriqué à Taïwan. Et à mon avis, il va y avoir euh, des difficultés à s'approvisionner là-bas. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des choses auxquelles on n'a on a plus accès, là. Alors, c'est pas forcément les bijoux, mais c'est des choses précieuses. Ça fait penser à des petits euh, trucs de métal, là. Bon, alors, ça, c'est un scandale qui va, en fait, éclater. Et là, alors, le projet... Je ne sais pas exactement. Mais ce qui m'embête, moi, c'est que j'ai ça. Là, ça peut être des drones. Je sais que je vous ai sorti avec une autre signification dans, dans le précédent tirage. Mais c'est des choses euh, euh, métalliques. Hein Donc, il euh, y a des histoires de drones. Il y a des histoires de secours éventuellement médicales, ici. Et de, de bouteilles d'oxygène. Donc attention parce que cette histoire-là, ça peut même donner lieu à des attaques qui feront des blessés. Il peut y avoir des secours qui sont envoyés par drone. Parce que là, je mets cette carte-là, évidemment, en correspondance avec celle-ci. Là, vous voyez très bien qu'on a des attaques dans le ciel. Et c'est... Voilà, voilà, il y a un trou dans le ciel. Il y a quelque chose qui casse. Donc les, les Chinois vont peut-être pas s'arrêter là. Alors, sans aller vers une guerre, on va dire, mondiale. J'ai quand même l'impression qu'ils vont envoyer des coups de semonce, un peu comme les missiles, là, qui, pour l'instant, atteignent les eaux. Mais attention, ça pourrait aller plus loin avec les problèmes économiques que ça va générer après. Et donc, ça va être vraiment un scandale. Alors, le projet, ben, on va voir. Ça se trouve, c'est ça, hein, c'est leur projet. On va voir ce que c'est. Ouais, alors là... Ah, ben, en plus, c'est chinois. C'est amusant. <rire> c'est euh, les lanternes chinoises. Ça, c'est drôle, hein. C'est vraiment ça, hein. Les lanternes chinoises avec le dragon. Bon, bon, bon, on est bien dans le projet. Oui, d'accord, OK. Donc ça, c'est en fait le, le fait que ça, c'est Taïwan. C'est vraiment le, le fait que Taïwan, c'est leur bébé, quoi. En gros, c'est ça. Et ça, leur appartient. Hein. Ils veulent vraiment, euh, voilà, euh, annexer, mais à fond, euh, le, le Taïwan à la Chine. Hein. Et C'est vraiment, là, c'est ça leur projet. Puis, c'est encore une fois, c'est leur bébé, quoi. Ouais, ils vont pas laisser Taïwan euh, s'échapper, hein. Avec avoir des velléités d'indépendance. Non, non, non. Ils vont vraiment réaffirmer leur position et l'appartenance, euh, enfin, le fait que Taïwan leur appartient. Oui, vous avez ici. Là, ils vont vraiment être clairs sur le sujet. Bon, donc, c'est ça. Donc, attention. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une guerre mondiale Je n'ai pas l'impression, mais ça risque d'être limite, hein OK donc, ça, c'est encore l'histoire de barrière. Ouais. C'est aussi le changement éventuellement que les éoliennes, hein, ça tourne. Alors, barrière, changement. Là, il pleut. Ouais, donc, euh, bof. Hein. Alors, là, il y a un roi. Alors, ben, ça peut être, euh, celui qui gouverne la Chine avec la tromperie. Ouais, vraiment, l'histoire de tromperie. Ben, ça va être juste, hein. Moi, je pense qu'on va y échapper à la fameuse troisième guerre. Mais, euh, ouf, de justesse. Hein. Bon, là, on a la tête hors de l'eau. Et je crois quand même qu'à un moment donné, il va y avoir des problèmes, encore une fois, peut-être pour commercer avec Taïwan. Il y a, un, il y a un, quelque chose comme ça, là. Ouais, parce que, vous voyez, ils vont vraiment faire des annonces, ils sont ils sont, ils sont vénères, comme on dit, vous me passerez l'expression, je sens que c'est sympa de dire vénère plutôt que d'être énervé, mais là, ils vont vraiment être vénères, hein. là, il euh, y a l'annonce, la, la, mais la grosse annonce, là, Alors, on voit très bien avec euh, l'espèce de, de haut-parleur ou de machin-truc, là, euh, vous savez, c'est avec le disque, hein, pour, euh, voilà, vraiment pour euh, faire porter euh, le message, et le message va être très énervé, hein. Donc, euh, attention, les Chinois, hein, ils rigolent pas, hein, ils rigolent pas. Voilà, vous avez ici encore le fait qu'on n'est pas content. Donc, euh, pas content, ils sont tout rouges. Moi, c'est plutôt ça, c'est celui-là que j'ai regardé, ce n'est pas trop celui-là qui rigole. C'est celui-là que j'ai regardé, et là, ils n'aiment pas qu'on se fiche d'eux. Hein. Et ils vont le dire haut et fort. Ben, voilà, regardez. Donc, oui, ils vont envoyer vraiment des coups de semence. Bon, ils sont déjà plus ou moins en train de le faire, mais à mon avis, ça va s'accentuer. Bon, alors il a Nancy, euh, quelles vont être les conséquences pour elle, tiens. On va essayer de voir si ça sort. Alors là, il y a un cadeau, ouais. Ben, en fait, je vous dis, il hein, y, a, y a quelque chose qu'on lui a donné pour avoir justement cette influence-là. Donc, elle, euh, je crois qu'elle s'en fiche. Moi, je, Pour moi, il y a eu un accord qui a été fait avec elle. Et donc, voilà, trahison. Donc, on lui a demandé de vraiment de, de faire un coup en... Voilà, c'est le chat si à moi, ça. Vous savez, c'est toujours le chat qui fait les coups en douce. En tout cas, euh, je n'ai pas dit que les chats si moi, ils étaient comme ça. Mais sur la carte, le chat si à moi, c'est synonyme de trahison. Donc, on lui a donné quelque chose. On lui a fait un cadeau pour qu'elle agisse ici. Au niveau du monde, donc au niveau de la Chine. Hein, et qu'il y a une trahison. Oui, tout ça, c'est un accord secret. Hein. Bon, je la vois pas trop inquiété Non, éventuellement... Attendez, je suis dans l'autre sens. difficile à dire. ouais éventuellement, peut prendre ses clics et ses claques. Il hein, y a quelque chose qui bouge ici. Voilà, bon... Pff, mais... Euh, mais c'est tout, quoi. Enfin, elle n'ira pas en prison ou quoi que ce soit. Non, non. Puis en plus, c'est amusant parce que j'ai les abeilles ici, qui transportent des, des enfants ou des bébés. Donc les abeilles, ça fait penser aussi euh, euh, à une attaque, hein, parce que les abeilles, elles ont évidemment des, des aiguillons. Mais ça, c'était en projet. Hein. Ouais, non, non, mais ça a été voulu tout ça. Elle a, elle a eu quelque chose, euh, on lui a offert quelque chose, que ce soit de l'argent ou autre chose d'ailleurs, hein, pour faire ce qu'elle a fait. Voilà. Pour, euh, pour faire des coups en douce ça c'est sûr et pour aller fiche euh, le bazar et ça va marcher mais je crois quand même malgré tout qu'on devrait euh, pff, avoir la garde et la tête hors de l'eau donc ça devrait pas s'envenimer mais il, on va avoir chaud hein. est ce que le jeu peut me euh, peut me confirmer que les choses n'iront pas plus loin alors oui donc il y a, y a bien quelqu'un qui va se mettre en route là bas hein. On l'avait déjà vu ici euh, juste au début, avec le petit bonhomme. Il y a quelqu'un qui va se mettre en route pour aller calmer les choses. Ouais, pour ranimer un peu éventuellement. Euh... <rire> Comment dire euh, le, La confiance. Oui, c'est ça en fait. Chercher le mot. Hein. Mais alors, ça ne va pas être facile. Hein. Vous voyez le petit bonhomme, là, il veut aller chercher une fleur, mais juste à côté. Alors, on a un robot. On a qu'est-ce qu'on a on a un robot ouais bon ok on a des trucs qui sont un peu cassés ou mis sur le sur le côté qui sont rebus donc ça va pas être facile donc ça c'est des choses qui vont pas forcément fonctionner c'est par contre parce que 007 c'est comme ça james bond ouais donc c'est un peu l'agence secret qu'on envoie c'est pas impossible non plus là il y a la partie tennis Ouais, non, mais ça va négocier tout ça. Il va y avoir des, des envois diplomatiques pour arrêter. Hein. Et vous voyez, là, pour atteindre un but, mais c'est ça va être instable. Hein. Instable. Ouais. Et ça peut durer euh, quelques semaines comme ça. Hein. Alors, on va encore nous raconter des cracks, évidemment. Voilà, toujours là. Ça, ça peut être encore la Nancy ou l'oligarchie. Alors, il y a quand même une protection, donc ça, c'est bien. Oui, on protège la terre. Il y a toujours une protection, c'est amusant, hein Il y a toujours une protection au niveau de la terre qui fait qu'on on évite toujours le nucléaire. Hein? Ça, c'est la, la terre qui est comme une une une huître perlière. Donc, la terre, c'est quelque chose qui est très beau. C'est comme une perle, il faut absolument la préserver. Et là, vous voyez, il y a toujours quelque chose qui intervient. Ça c'est un animal mythique et c'est la protection divine ou céleste qui fait que ça ira. Mais attention, c'est un coup de semence. Voilà. Bon ben on verra bien. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Et puis ben euh, croisons les doigts pour effectivement que ça soit juste. Hein, protéger la Terre, euh, qui est un joyau. Et qui ne doit pas être détruite euh, parce que si on a une troisième guerre mondiale, c'est foutu. On est d'accord, hein Bon, allez, je vous fais la bise et puis je vous souhaite quand même malgré tout bon week-end. À bientôt, au revoir.